Et coucou, je vous préviens, toutes les séquences que je vais tourner pour cette vidéo, je vais être essoufflé comme ça. Je suis parti pour une randonnée spéciale. D'ailleurs, je sais pas vraiment si je vais sortir cette vidéo ou pas, mais euh, je suis parti pour une grosse randonnée de montagne euh, à peu près 5 heures, 1200 de dénivelé positif, 700 négatif. Ouh ça va être chaud mais j'y vais pour Iris je vais aller disperser ses cendres sur les hauteurs de, de son dernier lieu de vie donc euh, je pense qu'elle mérite bien quelques efforts et puis faut avouer que la vue est pas mal quand même donc je vais être très peu filmer parce que c'est une longue randonnée et que je vais avoir besoin de ma batterie de téléphone, bah pour retrouver ma route, si jamais. Donc voilà, c'est parti pour 5 heures de marche. la réflexion que c'est la première fois que je fais une randonnée de montagne euh, bah pendant une période où il y a de la neige et en fait c'est juste incroyable ça donne une autre dimension à la randonnée c'est c'est fou c'est fou regardez moi ça jamais de la vie je vais mettre 5 heures. Hein. je vais m'arrêter toutes les 10 secondes c'est magnifique Là-bas, il y a Rafiki, il est là, au bout de mon doigt, au-dessus des sapins, là, des trois sapins, c'est Rafiki, c'est magnifique, franchement c'est magnifique, regardez-moi cette vue, incroyable. Par contre, j'ai commencé avec l'écharpe, la polaire, les gants, et là, j'ai encore enlevé... Peut-être que bientôt je me retrouve en t-shirt, hein. on sait pas. Bon bah je continue parce que c'est pas le tout mais euh, si je veux mettre 5 heures et non pas 12, bah faut pas que je m'arrête tout le temps comme ça. Hein. Je suis dégoûtée, je suis partagée entre, je m'en bats les couilles, c'est ma vie, c'est ma responsabilité, je suis toute seule, j'en pas un vieux ou un enfant avec moi, en plus, il y a des traces de pas de partout mon gars, et en même temps, entre, imagine j'y vais, et il y a vraiment une avalanche. Vous feriez quoi à ma place bon bah changement de plan du coup je vais pas prendre de risque en plus j'ai pas le petit je sais plus comment ça s'appelle le petit radar pour les avalanches donc euh bah tant pis tant pis c'est interdit c'est interdit du coup je prends un autre sentier je connais et je sais qu'il y a quand même un, un point de vue qui est cool, oui j'ai remis ma veste, parce que quand on marche il fait chaud mais quand on s'arrête et qu'on passe à l'ombre, il fait un petit peu frais, c'est plutôt pas mal quand même, hein c'est plutôt sympa, donc euh, je prends ce sentier là, je sais qu'il y a un, un belvédère, un point de vue qui est plutôt sympa là-bas et... Je pense que je disperserai un petit peu des cendres de Iris, et de toute façon j'en ai gardé, parce qu'en fait je ne vais pas tout mettre au même endroit. Elle va voyager encore un peu. Je vous avoue que quand ça en descente comme ça, j'en chie un peu, parce que mes chaussures elles sont pas du tout faites pour la neige, et c'était soit je prenais mes chaussures de rando et c'était plus agréable pour marcher ou soit je mettais mes boots, et qui sont énormes, c'est des grosses boots, c'est pas des trucs de ville ou quoi c'est pas des boots de marche quoi donc en fait j'ai les boots dans mon sac à dos, au cas où c'est trop mignon j'ai les boots dans mon sac à dos mais j'ai pas trop envie de les mettre parce que c'est chiant de marcher avec ça mais là j'avoue que avec ces chaussures là c'est pas très stable hein. Et en plus de ça, elles sont pas imperméables. Donc quand il y a de la neige qui reste collée dessus, et bien c'est froid J'ai des chaussettes de rechange aussi. J'adore honnêtement, je me suis vraiment posé la question si j'allais pas euh, trépasser l'interdiction. Mais vu à la vitesse, là il y a vraiment un soleil de fou. Je sais pas si vous allez voir quand je finis. voilà. Vu à la vitesse où ça fond, là il y a vraiment vraiment des risques d'avalanche quoi. Surtout qu'en dessous là, il y a une couche de glace, parce qu'il y a eu des premières neiges qui ont fondu un peu, qui ont gelé, et ensuite ça a reneigé par dessus. Donc en dessous ça, il y a une grosse couche de glace. Donc genre vraiment il y a tout ce qu'il faut pour que ça glisse en plaque quoi. dans la filière ah, avec mon Iris et puis Illichi